C'est beau. On est de retour à CFRH 88.1 et 106.7 avec l'invité Marc-André Combeau avec son livre Pêcheur normand, famille métisée. Continue oui, sur. Merci. Oui, oui, oui c'est beau. Merci beaucoup. Là. Continue avec ça, là. Oui, bien c'est ça. Donc, euh, j'ai parlé de Gamaliel Smith qui était revenu pour une deuxième année en 1962, au même moment où euh, les Français ont capturé euh, St. John's à Terre-Neuve. Et puis, euh, il va y avoir aussi un autre euh, marchand qui, lui, est à Québec à ce moment-là, qui a envoyé euh, des agents à Miscou pour commencer une huilerie de morse. Euh, c'est même été-là. Euh, il s'agit de Hugh Finley, qui va devenir, euh, c'est lui qui va, euh, qui est le père de la Poste canadienne, qui va, de, de suite mais il était un marchand influent à Québec, avec beaucoup, il va il beaucoup œuvrer les premières années dans la baie des Chaleurs. Donc, il va commencer par cette huilerie-là. Donc, euh, il y a une échouerie de morse euh, sur la côte, euh, euh, la côte nord de, de Terre-Neuve, euh, où euh, il envoie des gens euh, capturer ces morses-là et faire fondre l'art euh, du morse euh, pour faire de l'huile de morse, ainsi de suite, récupérer la peau, ainsi de suite. Donc, il y a une activité, j'en dis plus loin dans mon livre, là, mais il y a une activité, malgré euh, le conflit n'est pas terminé, déjà, les marchands britanniques ont commencé à remplacer les, les, les commerçants français dans la baie de Chaleur, ça n'a pas pris de temps. Euh, D'ailleurs, dès, dès 1761. Dès, à, dès que euh, Montréal a été pris, le vide commercial, euh, économique laissé par les Français va être rapidement comblé par les Britanniques. Donc, euh, finalement, euh, euh, là, lorsque euh, les Britanniques s'apprêtent à envoyer une flotte pour reconquérir euh, Saint-Jean-Sterneuve, les Français réalisent qu'ils euh, ne vont pas avoir de, trop de support de leur mère patrie et ils ont peur de rester bloqués. Et euh, déjà, au mois de... à la mi-septembre, les Français vont, euh, vont repartir. Et ça, ça va être vraiment le dernier soubresaut des Français en Amérique du Nord. Après ça, c'est terminé. Euh, dès 1763 dès le mois de février, en tout cas, les, les, les discussions vont reprendre entre les deux ennemis euh, du temps, les Français et les, les Britanniques. Euh, le, le 19 février, le traité de Paris va être signé. Euh, et la France va officiellement... Euh, Laisser la Nouvelle-France euh, aux mains des Britanniques. Donc, c'est euh, signed and sealed par le roi de, de France. Euh, et puis, c'est à partir de là euh, que, euh, que, euh, que là, le, le, le, la Grande-Bretagne va pouvoir commencer à organiser le territoire qu'elle okay, vient de conquis. Donc, euh, ça va prendre quelques mois parce qu'il euh, faut que, okay, qu'est-ce qu'on fait euh, avec… Il faut changer les lois, il faut changer la monnaie, il faut changer toutes les infrastructures françaises doivent être remplacées. Les Français n'ont pas les mêmes lois, le droit qu'on appelle aujourd'hui droit civil, ce n'était pas encore là parce que ça date de Napoléon, mais il y avait les, les, le, le droit commun et le droit criminel n'étaient pas les mêmes. Il y avait le fameux common law euh, ou le droit commun britannique qu'il fallait qu'ils mettaient les institutions en place avec les. Les, les, les juges et ainsi de suite, toutes les, les cours, il fallait que tout était à refaire. C'est une tâche immense qui va s'en venir pour les Britanniques pour toutes mettre ces nouvelles institutions-là euh, dans ce qui va s'appeler euh, euh, le Canada, désormais divisé en différentes euh, colonies. Cette fameuse euh, euh, organisation-là va commencer dès euh, en, 60, en 1763, c'est le 7 octobre avec ce qu'on qu appelle la proclamation royale. La, la proclamation royale, elle, c'est les grandes lignes de ce qui va constituer notre pays aujourd'hui. Euh, et à ce moment-là, euh, surtout au niveau territorial, mais ça va, ça va bouger par la suite, euh, mais c'est à ce moment-là que la baie des chaleurs va être divisée en deux. Euh, donc, la partie nord va appartenir au nouveau gouvernement de la province de Québec. C'est le nouveau nom de la Nouvelle-France. Et euh, la partie sud euh, va être donnée à la Nouvelle-Écosse. Donc, à ce moment-là, la Nouvelle-Écosse, ça va tout être le Nouveau-Brunswick actuel, l'île du, euh, du, du, euh, du prince édouard euh, Nouvelle-Écosse avec le Cap-Breton. Là, maintenant, officiellement, c'est sous la gouvernance de Belcher. Donc, euh, c'était pour confirmer que, euh, que mes impressions de tout à l'heure, que c'est juste à ce moment-là que Belcher peut vraiment se dire officiellement euh, gouverneur de tout ce coin là euh, Juste une petite parenthèse, la formation des autres provinces par la suite, là, ça va être… Euh, ce qui va provoquer la formation des autres provinces, ça va être la guerre d'indépendance des États-Unis et l'afflux des loyalistes euh, américains vers le nord, vers le Canada. La Nouvelle-Écosse va en avoir un paquet qui va se rendre là. et euh, le, La Nouvelle-Écosse va éventuellement, en 1784, c'est-à-dire après la fin de la guerre d'indépendance en 1783, de former une nouvelle province, le Nouveau-Brunswick, où elle va demander à tous les... Euh, les, euh, offrir à tous les loyalistes des terres dans la province de Nouveau-Brunswick. Donc, le Nouveau-Brunswick va être créé en 1784 à partir du territoire de la Nouvelle-Écosse. On revient, euh, euh, on revient à, à, la, à 1763. Donc là, euh, c'est fait vers la fin de l'année. Euh, Qu'en est-il euh, à la Baie-des-Chaleurs avec les différentes communautés? Euh, si on avait des problèmes avec trois communautés, Micmac, Acadienne et Franco-Métis, ça ne va pas s'améliorer parce que là, il va y avoir des Anglais, des euh, Écossais. Euh, il va y avoir aussi des Américains qui vont arriver. Euh, ça va commencer, tout le monde va tirer la, la couverture de, de son bord, si on veut, sur va essayer de, de s'accaparer les ressources, les terres de la Baie-des-Chaleurs. Donc, ça va, euh, ça va clasher. Euh, Entre-temps, il euh, y a vraiment une émergence euh, d'une communauté euh, franco-métis à la Baie-des-Chaleurs. Auparavant, on pouvait peut-être parler de, de, de clan, de famille, de, de relations, mais là, euh, la guerre de Sept ans a vraiment mis en relief les différences entre Acadiens et franco métis euh, Puis on le voit à, à travers les, la, la, certaines correspondances à ce moment-là des Britanniques, mais auparavant même des Français qui venaient euh, en Nord. Donc, il ne va pas y avoir une homogénéisation instantanée entre les deux communautés. Cette, euh, cette ségrégation-là, dont on peut parler, a, a, a, a, a demeuré longtemps. Euh, donc, tout, durant cette période de, de ségrégation qui va finalement s'atténuer au début des années 1900, euh, ces deux communautés qui vont grossir et puis qui, euh, chacun de, de leur côté, il va quand même avoir des liens euh, économiques et tout ça. Il va y avoir, euh, mais disons, si je compare du début à ce moment-là, il y a, euh, on peut parler du noyau de Caracchette. Euh, puis si on regarde du point de vue ADN, l'ADN si euh, Y, euh, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'ADN, euh, mais l'ADN Y, c'est l'ADN qui est transmis par le chromosome Y du père, du père en fils. Donc, euh, ça, ça nous indique euh, euh, simplement l'origine euh, euh, du père, s'il était européen. Mais Si on veut voir, parce que ce qui a vraiment euh, euh, euh, a été euh, transmis, c'est l'ADN de la mère, qui c'était était elle. Le côté métissé provenait euh, principalement de la mère. Il y a eu quelques cas de métissage où le père était euh, autochtone. Ils sont plutôt rares. Euh, à ce moment-là, les, les, les pères, autant acadiens que britanniques, avaient beaucoup plus euh, d'emprise de, euh, de, de sur la fille que sur le fils. Le fils pouvait, à un certain âge, quitter le loyer familial et décider lui-même... Qui voulait prendre comme épouse, mais euh, le père avait beaucoup plus d'autorité sur sa fille, puis il ne pouvait pas vraiment, euh, euh, c'était pas dans les mœurs du temps de vouloir accepter que sa fille euh, puisse euh, prendre pour époux un autochtone ou même quelqu'un de métis ou n'importe qui, qu qui qui pouvait douter qu'il y avait du sang, entre guillemets, sauvage, qui était encore des termes utilisés à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qui fait? C'est que euh, il, y a, il y a trois, c'est l'ADN, donc, mitochondrial, non pas l'ADN Y, mais l'ADN mitochondrial de la mère. C'est l'ADN qu'on retrouve dans la mitochondrie, qui est une organisme qui est autour de la cellule. Ils ont découvert qu'il y avait de l'ADN là-dedans aussi, qu'ils ont appelé ADN mitochondrial. Celle-là est juste transmise de la mère à ses enfants. Donc, c'est pour ça que, euh, oui, elle va être transmise à son fils aussi, mais le fils ne va pas trans euh, envoyer ce, cet ADN-là à ses enfants. C'est plutôt sa conjointe qui va transmettre son, son ADN mitochondrial. En bout de ligne, lorsqu'on regarde notre côté maternel, ce qui a été transmis, euh, c'est l'ADN mitochondrial Puis, euh, chaque famille, euh, euh, chaque même à ce moment-là, euh, euh, au fil des années, il y a eu des mutations, ce qui fait en sorte qu'il y, y a non seulement des groupes de la population qui partagent le même ADN, mais aussi finalement là, au cours des, des millénaires, des, des centaines d'années depuis que, au début, ça a provoqué aussi, ça, ça a fait qu'en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire quand même, euh, certaines familles euh, ont un ADN très particulier qui leur est... Euh, par exemple, euh, comme et Boucher ont leur ADN euh, Y, pas, transmis par l'homme, mais c'est la même chose du côté des femmes ou de, du côté d'origine. Pour les Micmac ou les Autochtones en Amérique du Nord, de façon générale, trois gros Alpes groupes, le A, le C et le D. Euh, c'est typique des, des, euh, euh, des Autochtones de l'Amérique du Nord. Ici, euh, dans, la, dans la Baie des Chaleurs, la région de et, et, et du clan Giro, l'ADN mitochondrial des familles qui, se sont, qui sont issues de Giro, on parle des, des Rousseau, des Delepo, il y en a plusieurs, c'est euh, l'aplogroupe A2. Euh, pour ce qui est du clan Kaplan, dont on a parlé, l'origine de Madeleine-Laroque, et puis aussi pour les clans David et toutes les familles dans les Larroques et ainsi de suite, qui vont, euh, les UAR, la Chapados, sont le clan le clan C ou l'aplogroupe C1C. Euh, et puis, on va en avoir un troisième. Euh, qui est différent, c'est le D1, ça en parle euh, des, des clans comme le, les Le Breton, euh, euh, Le Breton qui a marié Duguay. Donc, tous les Duguay, euh, euh, euh, il y a plusieurs qui ont cette origine-là au niveau de la. De la vont avoir euh, cet ADN mitochondrial-là. Il y en a aussi les Boudot et ainsi de suite. Donc, on peut voir même dans les mariages que c'est à, à exception près, les gens étaient conscients de ce, de ce, de ce passé-là qu'ils avaient parce que les, les, les intermariages entre les gens du groupe C1C au début étaient euh, plutôt rares, ou inexistants, et la même chose entre les gens du clan A2. Donc, c'est pour dire que les gens étaient conscients du passé euh, qu'ils avaient même à ce moment-là, donc on n'oubliait pas, on savait qui était notre arrière-grand-parent, et ainsi de suite. Puis, on peut voir aussi, lorsque ça se passait entre deux, euh, deux, euh, deux époux du même clan, comme du même temps ou de même à plus au groupe, je devrais dire. Et à ce moment-là, euh, il y avait une dispense de consanguinité. Puis lorsqu'on s'aperçoit que ah ben d'où ça vient, on n'est pas sûr, de, de, on peut remonter pour savoir, OK, euh, c'est comme ça un peu qu'on peut refaire pour les Kaplan, s'assurer qu'il y avait effectivement, euh, Guillaume Kaplan avait pas seulement quatre filles, il y avait aussi probablement deux garçons, avec, euh, euh, euh, qui est une, qui est une, euh, une conclusion qu'on peut tirer lorsqu'on on retourne en arrière pour… Les, euh, pour pour déterminer qu'est-ce qui causait le, le, la, la distance de consanguinité. Bon, Donc, ceci étant dit, euh, les gens, euh, les francométistes vont s'installer plus, donc, euh, bon toujours s'installer beaucoup plus près de la mer. Donc, ce n'est pas juste une ségrégation ethnique, c'est une ségrégation géographique. Euh, ils vont s'installer plus près de la mer. Donc, euh, du côté nord de la Gaspésie, ça va être à partir de Port-Daniel vers l'est, en allant jusqu'à Gaspé. Les Acadiens, habituellement, euh, de l'autre côté, vers l'ouest, Bonaventure, euh, euh, le petit Bonaventure, saint siméon siméon euh, Cozapscale, ce coin-là, gauche. Et puis, du côté sud de la baie des Chaleurs, au Nouveau-Brunswick, euh, euh, les franco montistes vont être situés au bas de la paroisse de Caracay, vers l'est, plus près des bancs de pêche. Et puis, euh, les Acadiens, plus agricoles, euh, comme, comme à Bonaventure, vont se situer à l'ouest. Donc, On a aussi une ségrégation occupationnelle. Donc, Autrement dit, franco-métis, pêcheurs euh, et une petite euh, agriculture de subsistance. Et c'est l'inverse pour les, les Acadiens qui sont d'abord des agriculteurs, ils vont délaisser de plus en plus la pêche et ils vont, ils vont plutôt avoir une pêche de subsistance pour apporter un, un, un, de, de, de, de, de la nourriture d'appoint à leur principale occupation. Donc, euh, on peut même voir quelque chose de similaire qui se passe euh, au niveau occupationnel. Euh, la Baie de Chaleur n'est pas unique, même parmi, euh, si on regarde aux États-Unis, euh, puis j'en fais, fais part dans mon livre, si on regarde du côté de la ville de Salem, je suppose, j'en ai déjà parlé, euh, juste une des banlieues, c'est Marblehead euh, au Massachusetts. Euh, c'est l'endroit le, d'où venait euh, Gabriel euh, Smethurst, le marchand américain dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans ce coin-là, en, en Amérique, euh, tous deux d'origine européenne, le britannique, euh, mais les, les, le Salem était occupé par des puritains, euh, donc très observants au niveau religieux, tandis que les gens de Marblehead étaient des pêcheurs un peu plus lousses » que je devais dire, entre guillemets, au niveau religieux, de par leurs occupations. Et ces deux communautés-là, malgré qu'ils étaient tous les deux britanniques, ne se côtoyaient pas du tout. Et les intermariages étaient très, très, très différents. Donc, euh, de par leurs occupations, les puritains voyaient de, très mal ces, ces gens-là qui parlé grossier, qui ne respectaient pas toutes les, les règles de, de, que leur imposait la religion, euh, ainsi de suite. Un mode de vie beaucoup plus euh, relaxé, ainsi de suite. L'un trouvait les autres trop stricts, qui, qui, donc ils ne se comprenaient pas. On voit ça qui se répète. Au-delà de la ségrégation ethnique, euh, il y avait aussi une, une partie de la ségrégation qui était due à l'occupation des, des franco métis à proprement parler. Donc, euh, ceci étant dit, euh, justement, euh, le, là, on est rendu à la fin. Euh, je parle dans mon épilogue euh, de euh, l'avenir que... Qu'est-ce que, que, qu qui, qu qui est réservé à, à Jean Mallet, qui est le seul fils de, de François Mallet? Où est-ce qu'il s'en va avec ça? Est-ce que... Il, ça va être plutôt ardu au niveau de euh, l'homogénéisation avec les voisins, mais comme, comme euh, ça ne va pas l'empêcher de se marier avec une autre franco métisse de la famille Didguet, Marie Didguet, il va avoir... Euh, euh, près de, je pense, c'est neuf enfants au tout. En tout, il en va en avoir six, sept, euh, j'oublie le nombre, qui va lui survivre, dont une fille euh, et le reste des, des garçons euh, qui, va, qui sont à l'origine à de tous les malades euh, euh, qu'on retrouve euh, euh, en, euh, dans les provinces maritimes. Euh, et puis, euh, mais juste pour vous, je, donne, je vais donner quelques exemples de, de la langue euh, homogénéisation acadien et francométiste. Au départ, on peut, un, des, un des, des, des, des sources dont je parle dans mon livre, c'est la visite de, de monseigneur l'évêque, monseigneur précis de Québec, qui avait tout euh, son territoire. Il fait une première visite épiscopale à la Baie-des-Chaleurs et là, il va, il, va, il va faire le tour des petits villages à la Baie-des-Chaleurs. Il va, il va écrire dans son journal euh, ses pensées. Je vais me permettre d'en euh, lire une pour dire qu'est-ce que la vision du clergé du temps euh, par rapport à... Euh, aux franco-métis et le fait que ces gens-là avaient euh, quelques gouttes. J'espère qu'on a quelques temps encore, Dan. Oh, oui, oui, oui, oui, bon, parfait. Donc, euh, lorsqu'il arrive en 1811, euh, et là, je lis de, de mon livre, là, euh, il dit comme, euh, voici ce qu'il avait écrit dans son, dans son journal. Il dit, les premiers habitants de Paspébiac s'étant alliés à des sauvagesses, toute la colonie formée par leurs descendants a une portion de sang sauvage, ce qui met entre eux et les autres habitants de la baie des chaleurs une différence capitale. Les, euh, ceux du bas de la paroisse de Carraquette, là, il est euh, aussi partage euh, partagent cette ignominie. Une ignominie, c'est... ça veut dire, c'est un mot qui veut dire non noble. Euh, donc, les étrangers, les Acadiens surtout, euh, se croiraient déshonorés en s'alliant à ces descendants de sauvages et ne les regardent qu'avec un certain mépris. Cependant, il est vrai de dire qu'ils n'ont rien dans les mœurs qui respire la barbarie. Ils donnent même lors de la mission des preuves de prévenance et d'hospitalité qui les mettraient presque, presque au niveau des habitants de Bonaventure, qui sont tous des Acadiens, bien entendu. Il n'y a manque qu'un peu de la bonne grâce avec laquelle ceux-ci font leur offrande. Donc, déjà là, dans, la, dans, la, dans les yeux d'un chef de l'Église, euh, il les considère encore comme étant euh, inférieurs. Donc, euh, non seulement les Acadiens, on peut les comprendre, mais des hommes, venant des hommes d'Église, c'est un peu moins compréhensible. Donc, je que euh, ça, c'est en 1811. Ça continue. Je passe peut-être un petit passage en 1822. Là, c'est Thomas Cook qui a été euh, nommé pour euh, euh, prendre toute euh, la paroisse de Caracate et des environs, de Chupagan et des environs, qui, euh, là, euh, il, euh, il, va, il va voir qu'il y a euh, des, des troubles entre les deux côtés de la paroisse de Caracate, entre l'est et l'ouest. Entre le côté franco-métiste, il, il, il écrit à son, à son, à son évêque, monseigneur précis encore, qui a besoin de l'aide et seulement est-ce qu'il pourrait lui fournir un, un, un, un serment durant l'Église, un serment qu'il pourrait le, leur, leur, leur dire pour essayer de calmer les ardeurs des débats. Il dit, euh, il serait bien nécessaire d'avoir aussi un mot de votre grandeur sur un certain sujet qui est la cause de beaucoup de désordre dans la paroisse. Vous savez qu'une certaine partie de la paroisse méprise l'autre sous prétexte que leurs enceintes se sont alliés avec des sauvages. Certains vieillards passent son temps à composer des généalogies afin de prouver que toutes les familles, excepté la sienne, ont du sauvage. Les enfants qui regardent leur père comme l'oracle du pays répètent ces instructions, à l'école bien sûr, insultant les autres, les traitant de sauvages, les autres se fâchent, la querelle s'élève et cet été, pour la première fois dans ce pays, on est venu à frapper à plusieurs reprises les deux familles composées de plus de 25 habitants ont Passé deux mois dans une rancune implacable à cause du saut orgueil de quelques-uns. Donc, on voit que c'est vraiment, euh, vraiment fort entre les deux, puis c'est pas l'amour encore. Donc, il demande euh, de l'aide de son, de son évêque, puis donc, euh, il va, euh, je vous laisse faire la suite euh, pour comment l'évêque va répondre dans son sermon. Il va essayer de calmer le de dire que garde tous, tous, les, tous les enfants. Euh, que, que le bon Dieu regarde tous ses enfants de, de façon égale. C'est un peu ça qu'il qui, qui veut essayer de passer avec euh, des termes. Donc, ça va se poursuivre. Euh, il y a même plusieurs historiens euh, qui, qui vont y passer. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, euh, Dan. Ah, ben, c'est bien. Donc, euh, juste rapidement, mentionner aussi que euh, ça va, ça va, ça va, ça, va se, ça va se continuer. Il y a même euh, en, en William Gannon. Juste avant, il y a Edmé de Saint-Père, c'est un historien, vers les années 1860, qui fait un voyage dans la baie des Chaleurs. Et puis, euh, il, il, il, après avoir parlé aux gens de Passepébiac, aux gens de Bonaventure, Bonaventure il réalise qu'il euh, écrit dans ses, dans ses, euh, dans ses observations qu'il y a un mur, c'est ces mots, là, un mur infranchissable entre les passe-pébiac et les Bonaventures. C'est même que les gens de Passe pébiac et les gens de Bonaventure. Euh, lui met ça sur le dos de la pêche, et ainsi de suite, mais aussi le fait qu'il y a une présence de sang sauvage, encore là, ce, ce fameux sang-là, qui est euh, dans les veines des gens de, de, de Passe-Pébiac, Port-Daniel, et tout du côté Est. Donc, on voit encore 1760, on a encore d'autres témoignages au fur des années que… Au, au, oui, de plus en plus, il y a d'autres… hommes. Euh, de sources européennes, soit canadiens ou français, qui, qui vont venir joindre la communauté des pêcheurs vont diluer un peu euh, cette, cette, cette souche euh, franco-métisse-là. Euh, mais en, en termes de souche maternelle, ça, ça va juste commencer beaucoup plus tard. Il va y en avoir quelques-unes, finalement, qui vont marier euh, des euh, métisses, euh, probablement peut-être avec la peau un peu moins foncée que d'autres, je ne sais pas, qui, qui est plus permissif, ou un, un père acadien plus permissif envers ses, ses filles, au niveau de, de, du choix de ses cavaliers. Puis, par la suite, petit à petit, euh, il va encore persister une certaine euh, aigreur entre les deux communautés, même au début de 1900, euh, 1906. Il y a un, un historien, William Ganong, euh, qui, euh, qui est un des premiers à faire des monographies sur, sur l'histoire euh, des, des villages du nord de Nouveau-Brunswick, qui va mentionner dans son histoire de Caracate et de Pogmouche, que euh, oui, il existe encore cette... cette euh, Certaines frictions, mais il dit, euh, il remet au ciel que finalement, ça, ça, ça disparaît peu à peu et on le voit. Donc, ça, ça, ça persistait encore au début des années 1900. Donc, ça a pris du temps pour cette, euh, cette, cette animosité-là, les deux communautés disparaissent, que maintenant, même euh, la plupart des gens euh, d'un certain âge n'ont aucune qu idée que, ça a été, que cette intégration-là a été difficile entre les deux communautés. Mais là, on. on on, on peut pas dire maintenant que ce soit un Malais ou un Duguay ou un Antaigne qui va marier un André ou un Cormier, que c'est quelque chose qui, ce n'est plus, c'est vraiment euh, la dilution a fait son œuvre Et maintenant, les, les deux communautés sont indistinguables l'une de l'autre. Euh, mais euh, ça, ça a été c'était peut-être un exemple, parce qu'on parle encore aujourd'hui d'intégration, d'intégrer nos, nos immigrants et ainsi de suite. Donc, il faut se rappeler que... Euh, euh, il y avait de l'intolérance, euh, beaucoup, euh, et ça date de loin. Donc, c'est toujours une question d'actualité. Il faut toujours travailler fort euh, pour s'assurer que, que, que, que, que ces, ces, ces dissensions-là disparaissent. Finalement, il y a simplement une seule communauté, c'est la communauté humaine, qui, qui, auquel il faut, euh, il faut il faut il faut il faut il faut D'ailleurs, je suis pagan. Peut-être un dernier mot. Il faut dire qu'à je suis pagan. Euh, elle a élu euh, son premier maire noir. Il est la première ville du Nouveau-Brunswick à élire euh, un maire noir. Ça s'est fait aux dernières élections municipales l'année passée et euh, euh, il a battu des, euh, des, euh, des candidats locaux. Donc, pour dire que finalement, euh, l'acceptabilité euh, va au-delà euh, de la simple tolérance. C'est vraiment une intégration où on, finalement, c'est une communauté qui s'est ouverte à la différence. Euh, avant de partir, pourrais-tu nous parler de ton cher livre? Oui, euh, justement, euh, ce livre-là finit euh, en 1763. J'élabore un, un peu sur l'avenir qui attend euh, Jean Malin. Mais dans mon deuxième livre, je vais commencer euh, là où le dernier finit, puis parler du régime britannique, des, euh, de la baie des chaleurs euh, à ce moment-là, un peu avec le même principe, euh, en parlant de, des, des, des principaux... Euh, euh, événements euh, d'histoire, euh, on a ajouté avec mes propres recherches, essayer d'aller un peu plus cru, mais tout au niveau du développement de, de cette population-là, euh, en mettant l'accent sur euh, le, les franco-métis, en particulier, encore une fois, euh, la famille de Jean-Malais, comme mon, mon lien à travers toute cette histoire-là, pour savoir quels sont les impacts de tous ces événements-là sur cette euh, lignée-là euh, de franco-métis, euh, de façon à un peu euh, en, en arriver à en parler de leur Un nouveau style de vie, Comment ils gagnaient leur vie de le côté humain de la chose, l'impact de la guerre de, de, de l'indépendance américaine qui a été énorme, euh, et ainsi de suite. Donc, tous les, les principaux jusqu'à à peu près 1808, date à laquelle Jean mallet va mourir. Euh, et je vais un peu au-delà de tout ça pour voir qu'est-ce qu'il est, qui est l'héritage de, de tout ça, donc vers 1810. Donc, une période de près de 80-90 ans euh, qui va couvrir ce, ce deuxième. Oui merci à pouvoir être en mesure de la dans d'à peu près un an et demi, deux ans peut-être. OK, merci beaucoup. Merci, euh, Marc-André, pour avoir participé à la question métier euh, sur ton sujet de, de la pêcheur normand et la famille métisée. Ça nous a donné un gros aperçu. Merci beaucoup encore. Ça m'a fait plaisir. Merci.